À la ferme pédagogique, on a régulièrement des naissances, donc on a régulièrement des naissances de poussins. Cette année, on a eu également des naissances de petits lapins, des oies également. Donc c'est assez exceptionnel pour nous, c'était la première fois qu'on en faisait sur Drancy. Euh, donc on a eu la naissance de quatre petits lapro, deux oisons, et depuis la création de la ferme, il y a environ euh, 300 poussins qui sont nés sur euh, sur Drancy. Donc ces poussins-là nous permettent d'avoir un côté pédagogique avec les enfants, de l'IMO qu'on reçoit régulièrement, que ce soit des groupes scolaires qu'on reçoit également de temps en temps. Pour montrer que tous les poussins ne sont pas jaunes, qu'il y a différentes races. Et après, ces poussins-là, quand ils grandissent, soit on en garde une partie, pour nous renouveler éventuellement les animaux qu'on a pu perdre sur l'année ou parce qu'on veut augmenter le cheptel. Donc sur ces 300 poussins-là, il y en a une grosse partie qui est partie dans d'autres termes pédagogiques, euh, dans le réseau des fermes pédagogiques qu'on a créé avec la ferme de Rouning qui regroupe à peu près une cinquantaine de fermes d'Île-de-France qui permettent de faire des échanges réguliers entre nous pour limiter les consanguinités pour euh, diversifier les races, augmenter éventuellement le nombre d'animaux et, et limiter les achats euh, de fermes. Quand une mère ne s'occupe pas de ses petits par exemple si la lapine ne s'occupe pas de ses petits c'est compliqué de maintenir en vie des petits lapro jeunes que c'est compliqué de les réhydrater de leur donner du lait régulièrement pour des poussins, ça se fait bien même si une poule on n'occupe pas trop on sait bien le faire mais pour des lapins c'est compliqué de les tenir en vie on a la chance d'avoir euh, une lapine qui s'occupe très bien de ses petits ça nous a pour le coup on n'a jamais eu vraiment de gros problèmes de naissance